Marijuana Ai Du changement, on n'est pas doux, en poussant des ports, des ports vers de le zaïe, zaïe, et le rêve, à pas de deux dans de le coquillon, passant par un poids Grâce au tout des oh Conséquence totalement le J'écris est j'ai créé le ne me pas pour un savant, ni un enfant, être le des brûlants de se... tout en me reposant, la passage est jeter un mon des radiquements I'm a rêve, L'homme est issu de la planète des sèches C'est connu, reconnu yeah. Il bouffe, il pisse, il chie, il survit pour le mieux yeah. L'homme est issu de la planète des sèches yeah. C'est connu, reconnu yeah. Il a sa bêtise, il joue au jeu de l'avantardiste Puis il s'habille, il touche sa bite, Il s'en va vers le pot Il trouve le moyen d'avoir du pot Des couilles au cul, ouais il en va Alors il s'enfuit, il oublie ce qu'il se dit Il est déduit des fois, il est pris au dépourvu La cherche une ne à tout prier. I'm a raven ta na na na